No. Mm -hmm. La question qui se pose aujourd'hui, le sujet qu'on veut traiter, c'est la question du libre accès à la littérature scientifique. Alors on pourrait dire que ce n'est pas vraiment une question, puisque de toute façon, on va sur Internet et on a tout ce qu'on veut. Et la réponse, bien évidemment, est non, malheureusement non, puisque euh, même si on va plus à la bibliothèque, il y a bien un abonnement qui a été payé pour que vous puissiez lire, ou une acquisition qui a été faite pour que vous puissiez lire les choses qui sont sur Internet. C'est un mouvement qui a, qui a, on peut dire qu'il a démarré d'une certaine manière sans y penser par inadvertance il y a très longtemps en 91, euh, euh, où il y a eu euh, un chercheur en physique qui euh, a décidé d'ouvrir un espace. Donc c'était des le, balbutiements du web. D'ailleurs c'était même pas du, du web en l'occurrence. Hein, euh, euh, a mis un espace disque disponible à tous pour que chacun puisse mettre ses brouillons là pour qu'on puisse en discuter librement. Donc ce, cette chose a fait florès, elle a fini par avoir un nom, maintenant elle a une véritable pérennité, elle s'appelle Archive avec un X à la place du CH, et sans E au bout, accessoirement. Euh, euh, c'est quelque chose qui concerne la physique et euh, les maths et quelques, quelques disciplines qui tournent autour, on va dire. Donc c'est disciplinaire et thématique. Euh, après, après ça, il y a eu, au milieu des années 90, euh, un certain nombre de mouvements, où, euh, un, un chercheur qui est connu pour ça, qui a dit « mais non, ça suffit, maintenant, moi, mes articles, je les mets sur mon site web, faites comme moi euh, ». Il y a eu une réunion à Budapest en 2002, euh, qui a donné lieu à une déclaration qui s'appelle BOAI, Budapest Open Access Initiative, hein, qui a dit à peu près la même chose, euh, il faut que tout soit en ligne et soit disponible, et soit réutilisable sans qu'il y ait de barrières de quelque sorte que ce soit. Euh, cette idée-là euh, a déjà déterminé deux manières de faire de l'open access, soit euh, que les journaux eux-mêmes soient accessibles librement, c'est-à-dire qu'on n'ait pas besoin d'être abonné pour les lire, soit que, euh, même si le journal est toujours euh, sous abonnement, eh bien, le chercheur lui-même, ou un quelconque qui travaille pour son compte, puisse le mettre en ligne, à sa place, quelque part, dans une, sur son site personnel, sur le site du laboratoire, ou de son université, ou quelque chose comme ça. Donc il y a tout un tas de détails autour de ça. Donc on peut dire que c'est grosso modo les principales étapes qui ont eu lieu pour le, le, le mouvement du libre accès, on va dire. Et ça n'est toujours pas fait. L'open access, c'est de dire... Tout le monde peut accéder à toute l'information sans aucune barrière, quelle qu'elle soit, à condition bien sûr d'être raccordé à Internet, ce qui met quand même beaucoup de conditions, bien sûr, et peut les réutiliser. Alors après, il y a des questions de licence, de droits de propriété intellectuelle, bien sûr, de droits d'auteur, qui sont très très complexes, on ne va pas les traiter ici, euh, euh, mais le droit de réutiliser c'est quand même un élément important. Je veux dire, à l'ère du papier, euh, quand vous alliez à la bibliothèque, vous pouviez prendre des notes en feuilletant des choses et vous en servir après. Euh, ben, les choses ne sont pas forcément si simples, il peut y avoir de la régression du côté, quand on passe au numérique, de manière assez paradoxale. Et donc, euh, aujourd'hui, je l'ai dit, ce n'est pas le cas, pour y accéder, il faut être abonné. Alors il y, a, il y a deux manières, euh, on l'a dit tout à l'heure euh, de la déclaration de Budapest, ça a été baptisé ultérieurement la voie verte et la voie dorée. La voie verte c'est euh, le chercheur le rend accessible sur un site web, le sien, celui de son institution, peu importe, et l'autre c'est bah, les journaux ne sont pas payants à la lecture. Là il y a différents modèles, hein. il y a des modèles euh, tout simples, bah, de toute façon c'est payé par l'institution et puis c'est tout, payé entièrement. C'est-à-dire qu'il y a des journaux qui sont des journaux qui sont payés par les institutions. Euh, c'est particulièrement répandu euh, en Amérique du Sud pour une raison obscure, mais euh, pourquoi là-bas plutôt qu'ailleurs Mais toujours est-il que là-bas, pratiquement tous les journaux de, de, de, de scientifiques euh, d'Amérique du Sud sont en libre accès et sont entièrement payés sur subvention d'État. On a un exemple équivalent en France en sciences humaines et sociales qui s'appelle Open Edition, in English, in the text, euh, qui est un peu équivalent, mais qui a un modèle économique un petit peu raffiné, qui est un modèle en fait assez répandu euh, euh, dans beaucoup de domaines de l'Internet, qui est le modèle euh, freemium. C'est-à-dire qu'en fait, euh, vous pouvez vous en servir gratuitement, mais si vous voulez tous les services, ce sera payant. Donc, euh, alors, euh, certains disent, oui, mais ce n'est pas du véritable open access, parce que parmi les choses... Que, pour laquelle je vais devoir payer, c'est de pouvoir réutiliser directement en ligne. Les journaux en open access, ils peuvent aussi demander aux auteurs ou à leur institution, peu importe, de payer pour la publication. Donc c'est quelque chose qui est assez répandu en biologie fondamentale. Il y a des journaux qui se sont construits comme ça, à partir de ça. J'ai cité PLOS tout à l'heure. PLOS est bâti entièrement sur ce modèle. Le fait de devoir payer en tant qu'auteur ou l'institution de l'auteur où le financeur, hein, la Commission européenne accepte que ce soit pris sur ces sur financements. Euh, c'est un mot du, du jargon, c'est APC, Article Processing Charges. Euh, APC, donc les charges de publication, les frais de publication à proprement parler, euh, qui peuvent atteindre des sommets assez affolants. Hein. Euh, <coughs> on ne savait pas que ça coûtait aussi cher de toutes ces manimes dont on parlait tout à l'heure. Je crois que le record, est, et c'est dans la discipline de biologie fondamentale, c'est le Embo Journal qui doit monter à 6 000 euros euh, pour être en open access, alors c'est un autre modèle, un sous-modèle sûrement transitoire, mais vous pouvez y être confronté, qui est très très cher, euh, euh, qui est le fait, pour un journal traditionnel au sens où on y accède par abonnement, de dire ben, « je voudrais que mon article à moi, perso, celui-là soit en libre accès ». Vous savez qu'il y a des parties que vous pouvez lire et puis d'autres que vous ne pouvez pas lire. Si vous allez sur lemonde.fr, vous pouvez lire certains articles tout entiers. Et donc l'auteur peut dire « mais moi je veux que mon article soit en libre accès ». Et à ce moment-là, il dit « pas de problème, ce sera 6 000 euros ». Et ce qui ne fera pas baisser le prix de l'abonnement de l'autre côté, jusqu'à nouvel ordre. Alors il y a des, des arrangements et des discussions, des négociations qui ont lieu autour de ces questions-là, mais ça reste toujours un petit peu compliqué. La voie verte, c'est euh, des tas d'individus la pratiquent, euh, éventuellement sans le savoir, parce qu'ils mettent leur publication en ligne, sans se poser de questions. Euh, ce qui pose là aussi d'éventuels problèmes de propriété intellectuelle, puisque quand vous publiez un article scientifique, vous signez un copyright transfer agreement, en général, il s'appelle, euh, euh, qui est que vous donnez à l'éditeur euh, tous les droits patrimoniaux de votre publication. Vous ne pouvez pas céder les droits moraux, bien sûr, parce que vous en êtes l'auteur, et vous ne pouvez pas vous en séparer, vous en serez toujours l'auteur. Euh, donc, c'est éventuellement en contradiction avec ces contrats de cession de paiement que, euh, que vous faites cette publication-là. Euh, en biologie, vous avez une institution absolument majeure en biologie et santé, qui s'appelle les NIH, Donc les, qui, qui est quelque chose comme un gigantesque inserme américain, euh, qui, a, qui fait sa propre recherche, et qui par ailleurs est une agence de financement de la recherche dans les universités, qui a rendu obligatoire la mise en ligne au sein de PubMed Central, que vous connaissez probablement, de tout résultat produit, par, euh, provenant de financement des NIH. Quand je dis résultats, je parle d'articles scientifiques, en fait. Euh, moyennant euh, une, une, un embargo d'un an. C'est-à-dire que euh, ça doit être déposé euh, euh, très rapidement et ça ne sera accessible librement qu'au bout d'un an. La publication en open access dans des archives, c'est un anglicisme en l'occurrence, euh, archives étant... Euh, Enfin, la connotation qu'on a chez nous, c'est plutôt juste pour conserver. Et là, c'est bien pour rendre tout à fait accessible. Le, les archives, elles sont de plusieurs natures. Vous avez des archives disciplinaires, hein, à proprement parler, comme peut être archive en physique. Il y en a d'autres en économie. Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Euh, euh, vous avez des archives d'institutions de type agence de très grande taille, comme les NIH, donc peu central, qui sont tellement gros que c'est de fait, effectivement, non pas l'archive complète de la discipline, mais une archive majeure de la discipline. Et ensuite, vous avez des archives d'institutions. Une université, un laboratoire, un organisme de recherche. On peut dire qu'il y a deux grandes familles, on va dire, les archives disciplinaires et institutionnelles. Alors, en France, on a euh, une une archive nationale, on va dire, qui s'appelle HAL, H -A -L, dont vous avez peut-être entendu parler. Ça n'est pas une archive disciplinaire du tout, elle est complètement omnidisciplinaire. Elle accède des articles de toutes les disciplines, même des humanités, à la physique, aux maths ou à tout ce qu'on voudra, qui sert de plateforme pour construire des archives institutionnelles. En pratique, aujourd'hui, vous allez être, j'allais dire, confrontés, obligé, à un moment ou à un autre, d'aborder cette question-là Parce que ça a l'air des de, de histoires de politique, de je-sais-pas-quoi, etc. Non. Euh, euh, je l'ai dit tout à l'heure, vous serez probablement, à un moment ou à un autre, en train de collaborer avec les NIH, quelqu'un qui travaille pour les NIH ou qui a un financement NIH, ou du Wellcome Trust en Angleterre. Ou, encore plus probable, avec un contrat européen dans le cadre du programme Horizon 2020. Toutes ces institutions vous font obligation de déposer vos articles dans une archive ou de les publier dans des journaux en, en open access. Ce qui n'est pas incompatible. Hein. J'ai oublié tout à l'heure de dire c'est pas parce que c'est dans un journal en open access qu'il est interdit de le déposer dans une archive et réciproquement. Euh, en l'occurrence, la, la, la politique de la Commission européenne, c'est de dire vous le déposez dans une archive. Vous le rendez en open access au bout de six mois, un an. Il y a des règles assez précises là-dessus. Euh, euh, mais vous pouvez aussi le publier dans un journal qui est en open access. Il faut bien être conscient que le système d'évaluation n'a pas encore bougé. Je parle de l'évaluation des chercheurs eux-mêmes. Il n'a pas encore bougé. Il bouge doucement, mais il n'a pas encore bougé. Il y a effectivement, euh, euh, on a vu il n'y a pas très très longtemps, une section du CNU qui a dit, nous ne prendrons pas en compte ce qui a été publié en open access. Ça a circulé, ça a fait un scandale dans le système, il dit « pourquoi donc ?» parce que c'est des mauvais journaux. Alors c'est évidemment complètement faux, il y a des journaux qui sont excellents en open access. Euh, il y en a d'autres qui sont « mauvais », mettez tous les guillemets que vous voudrez, par construction, Plus ONE est un mauvais journal puisqu'il publie des rattractations, des objets pas intéressants, des choses comme ça. Euh, mais c'est volontaire. Euh, Est-ce que ça veut dire que l'article est mauvais bah, Pas forcément, il peut être excellent. D'ailleurs, si vous regardez les revues de presse scientifiques, les communiqués en tout genre, il y a un nombre incroyable d'objets qui sont publiés dans Plus One. Pourquoi on publie dans Plus One Ce pas simplement parce que c'est mauvais, mais je veux le publier quand même. C'est aussi parce que c'est très rapide. <coughs> parce que tout le système de production est simplifié, et d'évaluation est très est simplifié, donc c'est beaucoup plus rapide qu'ailleurs. Donc si j'ai un résultat craquant et que je veux le faire savoir tout de suite, ben je le mets en plus ONE. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles de, de, de plus ONE qui donnent lieu à des communiqués de presse par les institutions, qui ne font pas n'importe quoi quand elles font ça. Les, il y a beaucoup d'articles de plus ONE qui sont repris dans des communiqués de presse, donc qui sont des résultats vraiment intéressants. Euh, alors quand je dis le, le système d'évaluation n'a pas encore bougé, euh, ça fait longtemps qu'on dit, c'est pas parce qu'on a publié un article dans une revue prestigieuse que l'article est vraiment intéressant. Parce que les revues prestigieuses, bah, elles sont comme les autres, elles sont tout à fait faillibles. Euh, euh, et puis c'est pas parce qu'on a publié un article dans une revue tellement spécialisée qu'on n'en avait pas entendu parler que l'article n'est pas intéressant non plus. Et peut-être que si on l'avait mis là, il y avait de très très bonnes raisons, parce qu'on était sûr de cibler pile les bonnes personnes, qui sont les personnes qui, qui s'intéressent à cette revue-là. Et que donc, pour faire l'évaluation, il faudrait faire autre chose que, vous avez entendu parler peut-être d'impact factor et de choses comme ça, euh, se contenter de dire, oh là là, as vu, il a plein d'articles dans des, des journaux très très prestigieux qui ont beaucoup d'impact, donc c'est lui le meilleur. Et qu'il est indispensable aujourd'hui, effectivement, d'aller regarder un, un cran en dessous et d'aller regarder l'importance ou l'impact des articles eux-mêmes et non pas des journaux dans lesquels ils sont publiés. Un message, euh, ne vous détournez pas du sujet puisque de toute façon c'est inéluctable. Euh, alors là j'ai l'air de, de faire de, des prédictions et de voir dans une boule de cristal. Non ça l'est parce que c'est complètement naturel, c'est les manières de travailler aujourd'hui, vous seriez surpris s'il fallait payer pour Wikipédia, vous tuez Wikipédia immédiatement même si c'est pas cher. Euh, le... et euh, beaucoup d'institutions financeuses hein, ou employeuses euh, rendent la chose obligatoire hein, et des très grosses. En conséquence, vous, alliez, vous allez y être confronté un jour ou l'autre, euh, puisque vous allez vous-même être financé ou collaborer avec des gens qui sont financés par des institutions du genre la Commission européenne, <rire> le Welcome Trust ou l'NIH et d'autres, bien sûr, l'INRIA, pour ne citer que lui en France. Euh, le... Un conseil, allez-y de bon cœur. Euh, si c'est trop cher, les journaux qui vous font payer des articles processing charges euh, et qui vous intéressent, eh ben, ne les payez pas. Allez dans un journal traditionnel et déposez-le dans, dans HAL, si vous n'avez pas un archive ouverte sous la main, ou dans le portail HAL, si, euh, si l'institution pour laquelle vous travaillez y est. Et assurez-vous, euh, si vous avez des collaborateurs qui ont bien accès, qui sont au courant, coordonnez-vous avec eux. Ce n'est pas un très, très gros travail. C'est un gros travail pas si gros que ça, il ne faut pas exagérer. Le premier jour où vous vous intéressez au sujet, une fois que vous l'aurez fait une fois, les autres fois, ce sera très très facile.